Enfant souffrant de dyslexie, de manque de concentration et avait de mauvaises notes à l'école, à l'âge de 17 ans il a abandonné ses études pour fonder sa première entreprise, possède actuellement plus de 400 entreprises parmi lesquels se distinguent une compagnie aérienne, une compagnie de téléphone et une société dédiée aux voyages spatiaux, commerciaux au fur et à mesure qu'ils se sont améliorés. Le protagoniste de cette histoire est Richard Brandon, un homme d'affaires britannique. Prosper, né à Londres en 1950, dès son plus jeune âge, sa vie était pleine de difficultés. Il souffrait de myopie, de problèmes de coordination et les médecins lui ont diagnostiqué une dyslexie, car il ne comprenait pas bien les lettres et les chiffres, ce qui rendait son stade scolaire assez compliqué, il lui était très difficile de maintenir son attention en classe. Alors plusieurs de ses professeurs s'attendent à ce qu'il soit l'enfant le plus stupide de l'école. Pêcher cependant, mieux vaut exceller dans le sport, ce qui lui a permis de continuer à étudier ses années de lycée sans problème. À la fin de ses études, le directeur de l'école a dit à Branson, l'un des deux, « Ou vous irez en prison ou vous serez millionnaire. » Arrive presque le premier et a définitivement atteint le second. Malgré ses difficultés avec le studio Branson, je n'étais pas très créatif et autodidacte, il a toujours ressenti une passion pour les affaires, n'étant qu'un jeune homme de 13 ans, à l'hiver 1963, il a lancé sa première entreprise, « À cette époque, je vivais à côté d'une ferme, avec un ami, ils plantaient 400 arbres de Noël dans un lot abandonné. Si pendant un an les arbres poussaient d'un mètre et demi, ils pouvaient vendre chacun une à deux livres sterling, obtenant un total de 800 livres. Ce qui comparait à l'investissement initial de 5 livres que coûtent les graines, c'était une fortune pour quelques enfants. Cependant, quand l'été est arrivé, ils sont allés voir comment ah, les arbres allaient et j'aimerais qu'il n'en reste que deux, le reste des pousses avaient été dévoré. Par des lapins, quelques temps après cet échec, il a été encouragé à démarrer un nouveau projet, créer et vendre des perruches et même son père l'aide dans la construction d'une grande cage, mais la mère les a tous laissés s'échapper, parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit et donc à 15 ans Richard avait déjà une petite expérience en tant qu'entrepreneur, après avoir fondé deux propres entreprises, bien que les deux aient échoué mais que loin de l'arrêter, l'a inspiré à consacrer sa vie au monde des affaires, à 16 ans, a identifié une nouvelle opportunité d'affaires, à cette époque, les magazines d'adolescents étaient très simples et inintéressants, alors Branson a décidé de créer le sien, qui traitera de sujets plus matures et plus attitudes tels que la musique ou la guerre du Vietnam. Le modèle d'affaires était simple, je cherchais des entreprises locales qui voulaient faire de la publicité dans le magazine, et je leur facturais un montant en fonction de la taille de l'annonce, avec un ami, ils ont commencé à travailler dans le magazine, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour développer le projet. Heureusement, sa mère a trouvé un collier dans la rue un jour et l'a immédiatement emmené à la police. Après quelques mois, personne n'a réclamé le bijou et il lui a été rendu ainsi qu'à Richard, qui lui a donné environ 2000 dollars et a donné tout l'argent à son fils pour démarrer son idée. Ainsi, en 1968, un magazine étudiant qui a connu un succès local et qui l'encouragerait à continuer à travailler sur son propre projet, car il a obtenu de très bons revenus de ce magazine, il a décidé d'omettre son temps à l'université pour démarrer une entreprise de vente de disques. Par courrier, il s'est rendu dans la manche où il acquérait des disques musicaux piratés ou des balances en très bon état, qui pouvaient alors se vendre à un prix très bas à Londres L'entreprise a été un succès total, dès le début et a grandi rapidement pour devenir un magasin très populaire. En 1970 a fondé sa marque Vierge, nom qui est né après une conversation en laquelle son partenaire lui a dit que nous sommes vierges dans le monde des affaires. Puis il a décidé que le mot était « parfait » pour définir son entreprise, au cours de cette année, le magasin a fait tellement d'argent que Branson avait l'habitude d'investir dans l'achat d'un endroit et a installé son propre studio d'enregistrement, ainsi Virgin Record est né. tout semblait être à propos de Richard, mais en 1971, il a été arrêté pour la vente de boîtes de nid piratées, enfin j'ai conclu un accord à l'AMIAL pour payer des taxes et des amendes, afin de préserver sa liberté, changer, partir sous. Caution bien que sa mère ait dû hypothéquer la maison pour pouvoir la payer, après cette Mésaventure et grâce à la vision de Branson, Virgin Record a rapidement passé des contrats avec des groupes à succès, tels que les Sex Pistols, un fait qui a catapulté la maison de disques et lui a permis de payer le mus à sa mère. Avec les bénéfices de l'industrie du disque, le jeune entrepreneur investit dans son prochain projet, créer une compagnie aérienne mais son ambition ne s'arrêtera pas là, puis y investira dans d'autres industries telles que les chemins de fer, les télécommunications, la finance et les transports parmi beaucoup d'autres. S'il vous plaît aimez et s'abonnez pour continuer à profiter de nos contenu dans Secret Off en Entrepreneurs. Dans certains grands succès, et dans d'autres, il échouerait lamentablement, le secret de Richard Branson pour créer autant d'entreprises et les rendre rentables est choisissez le moment exact pour le faire en premier. Cherchez quelqu'un qui commence ou qui a déjà une industrie établie où il veut entrer avec cette connaissance initiale vers une alliance pour fournir le soutien de sa marque déjà établie et fournir le capital nécessaire pour développer l'entreprise rapidement. Ainsi, les entrepreneurs obtiennent un premier coup de pouce en capital et réduisent leurs coûts de marketing et Richard n'a pas à se consacrer à être conscient du quotidien de chaque entreprise qui se développe. Toutes ces entreprises fonctionnent indépendamment, mais ils partagent la marque Vierge et certaines valeurs que Branson leur a inculquées telles que le service à la clientèle, et la haute qualité du service ou du produit, aujourd'hui Richard Branson continue de travailler incroyablement dans la croissance de ses entreprises, est marié et a trois enfants, a une fortune de plus de 4 milliards de dollars selon force, soutient le travail philanthropique de lutte contre le réchauffement. Climatique et la résolution pacifique des conflits mondiaux, est sans aucun doute un exemple admirable de dépassement et d'esprit d'entreprise, ce sont quelques-unes des clés de son succès et de son respect, il a toujours été une personne très risquée et ce qui l'a amené à défier le statu quo. en plusieurs industries et à imprégner son style personnel dans chacune de ses entreprises, Richard Branson a souligné l'importance de travailler sur des projets qui nous passionnent, qui ont été l'un des piliers fondamentaux de sa vie d'entrepreneur. Il essaie également de faire en sorte que ses collaborateurs se sentent à l'aise et passionnés dans leur travail, car il considère que les travailleurs sont plus productifs quand ils se sentent heureux avec ce qu'ils font. Le leadership est un leader né. son charisme et sa personnalité lui ont permis de diriger avec succès des centaines de projets très variés, de savoir écouter, travailler en équipe et prendre des décisions radicales, sont une partie essentielle de son style de leadership de vision, beaucoup de ses projets sont nés avec peu de garanties de succès, mais sa vision et sa persévérance l'ont aidé à aller de l'avant, même dans les moments les plus difficiles de sa vie professionnelle, en apprenant. Constamment dès son plus jeune âge, personne n'a demandé à cet entrepreneur de s'aventurer à explorer tous les sujets qui ont suscité son intérêt, ainsi nous concluons Histoire inspirante de Richard Branson. Entrepreneur irrévérencieux qui ne s'arrêtait jamais aux obstacles que la vie voulait lui imposer, sa dyslexie n'a jamais été un problème ou une raison de s'apitoyer, au contraire, il a profité de cette limitation pour rendre les politiques de ses entreprises très simples en parvenant à consolider une marque qui possède plus de 400 entreprises qui composent le célèbre groupe Virgin, dans ses propres mots, n'ayez pas de juge de vos échecs. Apprenez d'eux et recommencez Richard Branson a ouvert un magasin de vente par correspondance et un studio d'enregistrement un peu plus tard. Maintenant, la marque Virgin avec des dizaines d'entreprises et la valeur nette de Branson est estimée à plus de 4 milliards de dollars. Bien que son succès dans les affaires soit immense, Branson a personnellement battu plusieurs records du monde pour le déplacement de bateaux et de bas à grande vitesse. Branson nous donne à mener une vie pleine de succès. Prenez note et commencez à les appliquer. Les meilleurs conseils de Richard Branson 1. Les yachts, les jets privés et les grandes limousines ne feront pas profiter davantage les gens de la vie. Je suppose que nous savons tous au fond de nous que l'argent ne nous rendra pas heureux. Bien sûr, l'argent est bon, il apporte la liberté et les opportunités et peut être une ressource merveilleuse. Cela peut même contribuer au bonheur. Mais le bonheur lui-même est autre chose, il est indépendant de tout le reste. Bouddha a écrit « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur ». Le bonheur est le chemin, je vous recommande de lire « La valeur de la vie dépend de l'utilisation du temps, pas de l'argent ». 2. Profitez de chaque minute de votre vie. Pour moi, c'est la chose la plus importante à retenir. Lorsque vous aimez ce que vous faites, vous avez plus de chances de bien faire et de réussir. Profiter de chaque situation est un art, une compétence, et ils peuvent être développés. C'est peut-être une chose naturelle pour certaines personnes, mais pour la plupart d'entre nous, il faut un peu de pratique. Mais croyez-moi, cela fera une énorme différence dans la qualité de votre vie. 3. La plupart des choses pour lesquelles nous insistons habituellement n'en valent vraiment pas la peine. Être stressé et inquiet à propos de choses n'est qu'un despillage d'énergie, cela n'aide jamais je recommande le livre de Dale Carnegie, How to Super Worry and Enjoy Life. Il contient des conseils et des pratiques précieux pour ceux d'entre nous qui sont prêts à se soucier des choses. Car, vous ne pouvez pas être un bon leader si vous ne partagez pas avec les gens. C'est la façon d'en tirer le meilleur. De toute évidence, nous vivons dans un monde social et il est presque impossible de s'isoler physiquement des autres. Mais la façon dont nous interagissons avec les autres est d'une importance vitale pour notre bonheur et notre succès. S'entendre avec les gens leur permettre d'être eux-mêmes, faire ressortir le meilleur, les encourager telles sont les caractéristiques des bons leaders et des bons amis. 5. Il n'y a personne à suivre, il n'y a rien à copier. La vie est toujours fraîche et nouvelle. Nous avons toujours une longueur d'avance et les succès de l'avenir ne seront pas basés sur les anciennes façons de faire les choses. Sortir des sentiers battus, accepter le changement, innover, prendre des risques ce sont les caractéristiques du succès dans toutes les facettes de la vie. 6. Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais démarré une entreprise simplement pour gagner de l'argent. Si c'est la seule raison, je pense qu'il vaut mieux ne rien faire. L'argent est un sous-produit. Ce n'est pas une fin en soi. Ceux qui poursuivent simplement l'argent finissent en rien de vraie valeur, parce que l'argent lui-même n'ajoute rien à la vie, l'argent ne peut pas acheter les choses qui intéressent le plus les gens, sagesse, sérénité, leadership, bonheur. 7. Je n'ai jamais eu l'intention d'être entrepreneur. C'est drôle comment les choses se passent. Nous avons certainement besoin de savoir où nous allons dans la vie, mais nous devons aussi rester ouverts à de nouvelles possibilités. Les choses ont tendance à changer et si nous sommes prêts à naviguer avec le vent et à ne pas le combattre, la vie peut nous mener à deux. merveilleuses aventures et nous pouvons nous retrouver dans les endroits les plus magiques. Je peux en témoigner dans ma propre vie, comme je suis sûr que beaucoup de lecteurs le peuvent. 8. J'ai fait et appris de nombreuses erreurs. Comment pouvons-nous en apprendre davantage Pensez au moment où vous avez appris une nouvelle compétence conduire une voiture Cuisiner, apprendre une langue. Bien sûr, il y a tout gâché. Prendre des risques, essayer de nouvelles choses, apprendre implique toujours de faire des erreurs. Alors n'ayez pas peur des erreurs, soyez en fiers. 9. Si vous pouvez profiter de votre passion, la vie sera beaucoup plus intéressante que si vous travaillez. Quelqu'un a dit que si vous aimez votre travail, vous n'aurez jamais à travailler un autre jour. Tout le monde ne peut pas sortir et « libérer sa passion » tout de suite, mais ce n'est pas bon qu'il soit dans tous les emplois, et si nous nous concentrons sur les bonnes choses, à la recherche de ce qui est agréable. Ce genre de méthode proactive est à la base de « The habit -E of Highly Effective People » de Stephen Covey, un autre livre que je recommande. 10. En ce moment, je suis ravi d'être en vie et d'avoir pris un long et agréable bain. Nous pouvons être tellement concentrés sur les choses que nous oublions que la vie est une série de moments où chacun a ses plaisirs simples. Nous devons être reconnaissants pour les nombreux plaisirs que la vie nous accorde. Voulons-nous savoir ce que vous avez le plus aimé dans ce contenu Laissez-nous votre avis sur la page des commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la campagne de notification, de sorte que lorsque de nouveaux contenus sont téléchargés, vous êtes parmi les premiers à le voir. J'espère que ce contenu vous aidera dans votre formation personnelle, vous motivera dans votre esprit d'entreprise, car la vie est meilleure en créant. Si vous voulez écouter les livres audio complets, vous pouvez me trouver sur Spotify comme un secret d'entrepreneur. Merci de voir Secret d'un entrepreneur. Bénédiction.